Salut tout le monde Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est vos anecdotes. Et oui les gars, alors j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super si bien. Nous allons commencer par la première anecdote. Alors bonjour à tous, je vais vous raconter une anecdote creepy. Attention. Tout commence un soir. Ma famille et moi on mangeait tranquillement à ta terre. Euh, logique. Pendant qu'on mangeait, le piano dans la chambre de mon père s'est mis à faire de la musique. C'est quand même effrayant, d'un coup comme ça tu manges tranquillement. Mon famille, il a d'un coup entendu le piano. Soit tu un animal chez toi, un chat, comme ça il est monté sur le, le piano et ça a fait du bruit. Euh, soit t'as soit as Gaspard, le fantôme qui est venu faire du bruit. Je ne sais pas, mais débranche-le la prochaine fois et au moins tu seras sûr qu'il ne fera pas de bruit pendant que tu manges. Parce que là faut s'inquiéter. Nous passons à la deuxième. À midi, j'ai fait tomber mes clés dans les égouts. Heureusement, j'ai réussi à les récupérer. Je sais pas comment t'as fait pour les récupérer. Mais t'as eu de la chance de les récupérer. Euh, si t'avais vraiment perdu tes. t'aurais pas pu rentrer chez toi, je pense. Et tes parents t'auraient peut-être grondé. Mais c'est chaud. Soit dans ta poche, t'avais petite poche ils sont tombés jusqu'à quand ils sont tombés. Mais normalement les égouts, la plupart sont tous fermés. Ah, ou alors les, les égouts des, des, des trottoirs ou l'eau il va dedans, là c'est où, ça peut tomber là dedans, ah ouais ok. Je sais pas comment t'as fait pour les récupérer, dis-moi dans les commentaires comment t'as fait pour les récupérer. Est-ce que t'as vite sauté en mode... en mode non reviens, les clés je t'attends Ou elles sont vraiment été pile au rebord de tomber et t'as pu les prendre tranquillement en mode... en mode château quoi. Nous allons passer à la prochaine année toutes. La prochaine ça sera la mienne, parce que j'ai une petite fierté à vous dire que je dois vraiment vous... Vous dire, et je m'excuse que ça n'a pas un peu le rapport de la vidéo, mais c'est vos anecdotes et on va inclure juste une de moi. Les prochaines vidéos seront vraiment que les vôtres, les vôtres, les vôtres. Mais cette fois-ci, je vais juste vous une de moi. Pour expliquer un jour, euh, j'ai fait le tri des papiers scolaires, euh, tout ce qui est papier, notes, temps euh, cahiers, euh, tout ce que vous voulez, de la primaire jusqu'au lycée quand j'ai terminé le lycée, fallait enfin, tout venirait. Et ayant vu des vidéos euh, de Pierre cross et peut-être de mixer je sais plus si il en faisait ou pas, qui étaient, j'ai réagi à vos, à vos bulletins, j'ai réagi à vos, à vos pires notes, euh, etc, les trucs comme ça. Et euh, à un moment donné, bah, j'ai vu des petits trucs qui auraient pu plaire, euh, je les ai pris en photo, je les, je les, ai, envoyés en, je les ai envoyés comme ils avaient demandé, et je me ai dit cas où qu'ils en ont besoin pour une vidéo. Et là, un jour, ils postent une vidéo sur euh, je réagis euh, aux pires notes ou un truc du genre et là par surprise la première image qui sort c'était la mienne les gars bon ça revenait d'une écriture de primaire je sais pas en quelle que classe j'étais mais c'était vraiment de primaire je vais même vous mettre un petit extrait de mon passage euh, de la vidéo auquel euh, j'étais dedans quoi bon, on voit pas mais il y a mon petit texte et je sais que c'était même... Je sais que c'était le mien. Première copie s'il te plaît Benjamin. Pendant mes vacances, j'irai peut-être chez une amie et peut-être chez ma soeur. J'irai, J-I-R-E, la fameuse règle de grammaire. une règle de grammaire qui dit, quand je ne sais pas écrire un mot, je l'écris comme je le prononce. Donc, en dehors d'avoir des vacances pas très très chargées. <rire> c'est une rédaction ça, normalement. C'est une rédaction, ouais. De deux lignes. Elle a une heure et demie pour, pour écrire ça. N'empêche, comment tu fais pour noter quelqu'un sur une rédaction de raconter vos vacances avec une personne qui, de bonne foi, n'a strictement rien à faire de ses vacances Donc, En fait, tu pénalises quelqu'un qui n'a pas d'amis. Et du coup, le commentaire du prof, ça commençait bien. Que s'est-il passé au boulot Au boulot, fais-toi des amis vite. C'est pas la grammaire qui m'inquiète, hein, c'est vraiment la vie sociale. Et <rire> après, on a eu dit... Vidéo, j'ai laissé un commentaire qui n'a pas été vu, malheureusement. Puis euh, récemment, avant de faire cette vidéo là, je suis allée voir si je retrouvais la vidéo pour me distraire pour pouvoir. Euh pour mettre au euh, bah, J'ai remis un, un commentaire, mais je pense qu'il n'a pas été vu encore une fois. Mais c'est pas très grave. En vrai, ils quand même un peu saqué, mais euh, quand tu réécoutes, tu dis ah ouais, ils ont été durs. Mais en fait, ça fait exprès de l'humour et en fait, Toi, c'est tranquille. Voilà ma petite anecdote. Mon petit passage, j'étais quand même fière, quoi. Pour une fois, je passe dans une vidéo d'un un YouTuber. J'étais un peu, un peu choquée, comme on dit « non, pas du tout. Bah si si. Nous allons passé à la. Quatrième anecdote. Hein mmh. Moi un soir j'étais seule dans ma chambre et arrivée pour dormir en fermant les yeux, je sens une présence. Quelqu'un à côté de moi qui m'observe, tétanisée par la peur. Je ne peux plus bouger et je suis grosse. Mmh. Dix minutes après, j'ai seulement eu le courage d'allumer mon flaque rapidement pour vérifier s'il y avait peur. Ah ouais, ouais, ouais, ouais c'est chaud quand même. Tu voulais essayer de dormir, d'un coup tu sens une présence, ça doit être quand même très très effrayant. Tu as une personne à côté de toi alors que... Pas du tout. Et au final, euh, tu prends ton téléphone. Je sais pas, pas, non, il a personne. Soit t'as regardé un film d'horreur, t'as traumatisé et c'est resté euh, ancré en toi et ça fait pour dormir un petit peu compliqué. Soit t'as dû faire un jeu, euh, un jeu de Wizard, un jeu de, de, de, de fantômes, je sais pas trop quoi qui, qui existe. Hein, et que bah, l'esprit est venu à côté de toi, peut-être Je ne sais pas. Hein. Mais ouais, mais n'hésite euh, pas à me dire dans les commentaires. Nous passons à la prochaine année. Euh, je me suis réveillée car je devais aller aux toilettes à 3h. Et en descendant, je tape le petit sprint pour pas que le monde m'attrape. Hein, je sais ouais, d'accord. Et arrivé aux toilettes, je fais ma conditionnement. Sauf que mon j'entends la batterie de mon sein. Comme si que quelqu'un tapait lentement avec le même rythme. Tic, tic, tic. Je commence à flipper, maintenant. Je reste dans les toilettes. Même après avoir fini, 30 minutes après, je prends mon courage à deux mains. Et C'était la pluie qui tapait sur la gouttière. C'est choquant quand même. Il y en a des fois quand tu, tu te réveilles comme ça pour que tu t'entends des bruits. Tu te dis, il y a un fantôme chez moi, ça se passe comment. Alors que en fait, c'était juste un truc voisin. La pluie sur la gouttière. Puisque la pluie c'est souvent pratiquement le même rythme, il vous arrive de ces trucs dans ces anecdotes, de, de c'est waouh, wow, wow, entre les fantômes et tout ça là, ça y est, allez, hein. euh, bon courage à vous, mettez hashtag force dans les commentaires. Nous passons à la prochaine anecdote, je vais vous raconter un truc de mais je sais pas si on peut considérer ça comme une anecdote, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, je vais quand même la lier, ça en fera une. Un jour, mon père était malade, du coup, il est allé chez le docteur pour savoir ce qu'il a quand il rentre. Il nous dit ce qu'il doit prendre comme médicament, et dedans, il y a la cortisone. Ma soeur a dit, « Eh oui, on va avoir un papa dans le jardin, et en train de courir partout. » J'ai pas tout à fait compris la, la petite blague là euh, Voir ton papa courir euh, partout dans ton gendarme Mais sûrement peut-être qu'elle l'a dit dans un accent dans une façon de dire qu'il t'a tu te faire rire Tant mieux il faut rire, mieux vous rire que pleurer les gars Ouais bah après logique qu'il aille au médecin, hein, faut qu'il se soigne et je pense que peut-être pour la cortisone elle a peut-être pensé à autre chose et ça a dû faire penser à ça et au final peut-être pas je sais pas. Mais il faut qu'il soigne. Puis s'il court partout, c'est qu'il va mieux, qui qu'il est soigné. Mais j'espère que ton père va mieux depuis. De façon à la suite. Je les partie au bois avec mon père et il a coupé un arbre. Je suis partie du mauvais côté et je me suis pris l'arbre sur la tête. Et j'arrive. Alors t'as une tête dure comme du béton. Si un arbre tombe sur ta tête, t'es carreaux. Sauf si c'était vraiment un tout petit arbre, ou peut-être juste une bosse, Mais je pense que t'as quand même dû avoir mal à la tête pendant plusieurs jours, si t'as rien vu. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours regarder où l'arbre le... il penche quand il coupe. Parce que s'il coupe dans un sens, dis-toi qu'il va tomber du sens... Soit du sens contraire ou du même sens, je sais plus. Mais toujours euh, à où il coupe, et tu te dis qu'il peut-être peut venir là, alors soit tu restes derrière lui, soit tu restes très très loin, par rapport à la hauteur du, de l'arbre pour être sûr de la risquer Mais faire attention à toi la prochaine fois Nous allons passer à la huitième anecdote si je me montre Une fois en grande section quand j'avais 5 ans Oui c'est la grande section parce que à 6 ans tu passes au CP J'avais envie d'aller aux toilettes mais genre si tu demandes pour aller aux toilettes et bah ben, tu perds des bons points et vu qu'on n'avait pas beaucoup à la base et bah ben, je voulais pas en perdre Finalement je me suis chiée dessus Mais j'ai pas perdu de bons points <rire> Ah oui, mais bon, il faut pas se faire pipi dessus. Et après, ouais, faut pas trop demander, hein. Après, je sais que quand on est petit, on peut pas trop se retenir comme nous, les grands. On peut mieux se retenir pendant 10 heures et 10 heures, même si c'est pas bien de se retenir. Mais euh, ouais, faut faire attention, après, t'as lieu changer et tout. C'est un peu, un peu la honte, je pense. Après, quand t'es petit, tout le monde se fait pipi dessus. Mais euh, après, il faut être sage en classe, gagner max de points. Pouvoir euh, au moins aller aux toilettes de temps en temps, même quitte à perdre de petits points. C'est pas très très grave, t'en auras qu'une peut-être 5-6. Au final, ce euh, seras plus scalé en coopère. Enfin, mais euh, mieux vaut aller aux toilettes que se faire pipi dessus. Nous allons passer à la. 9 e En maternelle, je me suis chiée dessus car il n'y avait pas de cuvette sur les toilettes. Ma mère a dû venir m'expliquer que c'était normal. Alors, entre les fantômes et les toilettes, ça y va, les gars. Et oui, c'est normal parce que tu étais chez les hommes et les hommes euh, ils font debout. Bon, après, pour chier, bah normalement, ils s'assoient. Mais oui, sur du rebord, pas la cuvette, sur du rebord, mais si y la cuvette, tu la descends et tu t'assois dessus. Mais la plupart du temps, c'est pour nous des filles, la cuvette, même si les garçons peuvent aussi s'asseoir dessus. Faire déplacer ta mère, je peux dire. Mais mon fils, t'inquiète pas, c'est normal. On va aller faire la dernière anecdote, je vous en fais 10. Ça devrait suffire, suffire largement pour pas que ce soit non plus trop trop trop long. Et si jamais vous voulez la suite d'une autre de notre vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à bombarder le pouce bleu. Aujourd'hui, normalement, j'ai cours de 8h à 17h et j'avais des trous dans mon emploi du temps de 11h à 15h et normalement de 15h à 17h. J'ai cours, sauf que les profs sont absents. Conclusion, j'aurais dû, j'aurais pu faire 8h et finir à 11h si j'avais su. Intriguer Ok, ok, ok, t'es les cours de Il à a c'est ça le problème, c'est que tu vas aller en cours, soit t'as pas été prévenu et tu prends beaucoup d'heures de paix, hein, de, de trou, tout ça, tout ça, et, que, et quand tu sais tout ça, à la, au final, tu dis, ah ouais, mais si je su, j'aurais pu juste faire de telle heure à telle heure et pas me prendre toutes ces heures-là de, de trou. après, des fois, soit les profs, ils te préviennent en avance, Soit tu le vois sur ProNote ou sur un site que vous avez euh, par rapport à votre collège ou lycée qui prévient les profs absents. Soit vraiment euh, à la dernière minute, vous n'êtes pas prévenu, vous vous déplacez pour rien. Malheureusement ça arrive, je pense que tu aurais préféré faire 8h-11h que faire 8h-17h avec beaucoup d'heures de, de trous. Euh, pour ma part j'aurais préféré faire 8h-11h que 8h-17h avec énormément de trous. Sur ce les gars, ça va être la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est un plaisir de voir vos, vos anecdotes entre les fantômes, les toilettes, tout ça, tout ça. Il vous en arrive des choses. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. À commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à surtout. Elle vous dit à la prochaine les gars, ciao. Et si jamais mon anecdote, vous pouvez la partager, sur Twitter. peut-être que en mentionnant les, en mentionnant Bear Cross, ça peut peut-être aider. Qui c'est, voilà. Vous avez compris. non Allez, ciao.